Bonjour les amis, je suis à Los Cristianos dans le sud de Tenerife. Comme vous voyez, beau temps comme toute l'année ici. À Tenerife, c'est l'été toute l'année. On est au mois d'avril et il fait 24 degrés. Donc si vous cherchez un endroit où venir passer quelques jours de vacances, vous pouvez très bien faire du trading ici à Tenerife. Il n'y a aucun problème, on a des très bonnes connexions Internet. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner un conseil, c'est celui d'ouvrir plusieurs comptes de trading. Ne vous contentez pas d'ouvrir un seul compte de trading. Pourquoi D'une part, vous pouvez également vérifier si différents brokers vous donnent les mêmes performances. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que vous pouvez trader de manière différente sur vos différents comptes. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser un compte où vous faites un trading classique, prudent comme celui que j'explique dans mes formations qui vous donnera un très bon rendement et vous pouvez faire un autre trading sur un autre compte un peu plus agressif. Vous cherchez réellement la performance et sans toucher à votre, votre capital, donc vous réservez une certaine somme d'argent à votre compte de trading où vous essayez de faire de la performance et votre autre compte de trading, bien, ça, vous, ça vous sécurise donc vos positions, vous faites des trades plus longs sur, ces, sur ce, sur ce compte-là. Donc vous savez que moi je privilégie le scalping, d'ailleurs dans ma formation vous avez donc mes techniques de scalping qui sont éprouvées. Euh, ça fait 12 ans que je cherche les meilleures méthodes et donc j'ai trouvé quand même les bonnes méthodes, les bons traders, euh, donc euh, certains jours ceux qui ont un, un bon capital font 10 000, 15 000, 25 000 euros euh, de gains avec euh, cette, cette technique-là. J'en connais même, je, je suis dans le même trading room euh, depuis, depuis des mois et je n'ai jamais vu euh, une journée négative. Donc c'est pour vous dire si cette méthode est efficace, donc vous la trouverez dans ma formation Scalping plus Ishimoku, vous avez un lien ici en dessous et en haut de la vidéo. Donc ne cherchez plus euh, des méthodes euh, de trading, il y a tout ce qu'il faut dans la méthode que, que je vous donne puisque c'est la compilation, c'est la, la filtration de toutes les formations que j'ai suivies durant 12 ans, j'ai retenu ce qui est bon pour euh, vous l'offrir dans mes formations. Donc, premier point, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, c'est trouver une bonne méthode de trading et vous concentrer là-dessus pour euh, essayer d'être le plus, le plus performant possible avec cette méthode de trading. Ensuite, donc, le capital. Eh bien, je vous ai également expliqué que le capital, si vous n'en avez pas un très gros au départ, vous pouvez très bien euh, en parler d'abord à vos amis, à votre famille vous expliquez que vous allez partager donc, euh, vos gains avec eux et vous verrez que ce ne sera pas très difficile de, con de le convaincre dans la mesure où vous, vous pouvez prouver que pendant euh, quelques mois voire euh, un an ou deux ans vous avez eu euh, euh, de bonnes performances régulières sur un compte euh, de trading. Ça ne doit pas forcément être un, un compte avec un gros capital, 1000, 2000 euros et vous, êtes, vous avez une progression régulière avec la méthode que je vous donne et il n'y aura pas de problème, les gens seront convaincus parce qu'actuellement laisser son argent à la banque ça ne rapporte plus rien. Donc euh, vous recevrez peut-être 2 000, 5 000, 10 000 de l'un et puis après ça peut, aller, euh, ça peut aller beaucoup plus haut, donc euh, vous traderez peut-être 50 000, 100 000, 200 000 etc. Donc euh, tout ça c'est tout à fait possible parce qu'actuellement il y a énormément de gens qui ont de l'argent euh, en épargne et qui ne savent pas où le mettre. Donc euh, c'est toujours intéressant, les gens euh, qui ont beaucoup d'argent aiment bien placer de l'argent euh, à un endroit en ayant la sûreté donc, euh, que c'est un bon trader par exemple euh, si vous le devenez euh, vous-même et à ce moment-là ben, vous gagnerez euh, votre vie sans avoir un très gros capital personnel vous-même. Donc je connais pas mal de traders qui, qui font ça, certains tradent plusieurs millions. Donc c'est vraiment une activité qui peut vous rapporter beaucoup et euh, le tout est d'abord de trouver la bonne méthode et celle-là, je, je vous la donne et ensuite, euh, enfin je vous demande quand même un petit paiement en échange, <rire> mais euh, rappelez-vous quand même, c'est 12 ans de recherche, 12 ans de travail pour arriver à, à cela. Donc euh, une fois que vous avez cette méthode-là, entraînez-vous d'abord sur un compte de démonstration, puis sur un petit compte réel et si vous avez certains problèmes comme des problèmes psychologiques, je sais que certains… On ça, la peur de perdre, etc., ben, je vous donnerai la méthode, je vous dirai comment faire pour résoudre ces problèmes-là. Et après, ben, il n'y aura plus de limites. Hein. Ce, ce seront les millions peut-être un jour que vous pourrez trader sans peur et en, en faisant de très bonnes performances. Je connais des traders qui traitent des millions et qui font 50 de gains par an. Donc, il y en a certainement qui sont discrets et qui ne, pas, qui ne disent pas combien ils gagnent, mais qui gagnent vraiment beaucoup. D'ailleurs, lorsque vous voyez les marchés, euh, comme ils bougent, je, je, je traite spécialement le, le DAX et le Dow Jones. Ben, le DAX n'est pas un marché avec énormément de volume, mais malgré tout, vous voyez les mouvements qu'il y a là-dessus. et Certains jours, euh, on se régale, donc on fait 100 points, 200 points, 300 points. C'est ce qui permet de faire des journées à 10, 15, 20 000 euros donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment très agréable de voir un marché comme le DAX permettre ce type euh, de performance. Après bien sûr, il ne faut pas faire ça n'importe comment, il ne faut pas vous lancer sur un marché comme le DAX sans aucune formation, sans avoir une méthode efficace euh, comme celle que je vous procure parce que sinon vous pouvez avoir un, deux, trois comptes, vous allez tous euh, les bousiller. Donc euh, n'oubliez pas ça, vous pouvez ouvrir deux, trois, quatre comptes vous pouvez également avoir un compte de trading où vous placez sur de long terme sur des actions par exemple. Moi, actuellement, j'ai depuis quelques mois investi sur Apple parce que je pense qu'avec leur, leur nouveau microprocesseur, ben, l'action va, va, va prendre, va prendre des, des beaux gains. Là, Ces jours-ci, Apple est en train de monter. Donc, euh, prenez différents comptes, essayez peut-être une technique plus agressive sur l'un. Une technique plus prudente sur l'autre et vous verrez au moins vous ne risquez pas de faire euh, sauter euh, tout votre capital en une fois et si vous perdez euh, sur un des comptes et eh bien vous avez encore euh, un deuxième compte ou un troisième ou un quatrième donc euh, je pense que c'est une bonne méthode qui vous permettra de travailler avec plus de sécurité sans stress que d'avoir tout votre capital sur un seul compte et les brokers il ben, n'y a pas de problème hein. vous pouvez ouvrir un compte à partir de 500 euros 1000 euros euh, ou 3000 euros pour certains brokers donc euh, il ne faut pas énormément de capital pour pouvoir ouvrir euh, plusieurs comptes. Voilà j'espère que mon conseil euh, euh, vous sera utile, que vous l'apprécierez, mettez un pouce vers le haut, partagez ma vidéo ça me fera plaisir, ça m'encouragera à vous donner d'autres conseils et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas venez à Tenerife si vous voulez du soleil à n'importe quel moment de l'année. Je vous dis à très bientôt, au revoir. say the things that we both know gonna take these words and make them stone i know a place on the edge of town the whiskey and the wind are the only sound Let's make like a tree, grow some roots Do all the things that old folks do